Protéger le Président, c'est le titre de l'ouvrage commis par le colonel Denis Roux. Bonjour. Oui, bonjour à vous aussi, bien Alors... sûr, et bonjour à tous les, les Moulinois. En exactement qui nous écoutent, et puis à tous ceux qui sont de, de la région là, hein, puisque je, suis, je ne suis pas étranger à cette région voilà, pour certaines voilà une région que vous connaissez bien on aura l'occasion d'y revenir alors vous êtes de la région effectivement vous êtes né en Haute Loire vous avez fait vos études dans le Puy de Dôme à l'université de Clermont-Ferrand et euh, finalement vous avez décidé de vous engager dans la gendarmerie expliquez-nous un petit peu votre parcours avant qu'on qu passe au, au fameux GSPR on expliquera ce que c'est le parcours c'est euh, c'est principalement pour aller au... Pour démarrer par le bout, finalement, quelque part, c'est des études universitaires de géographie euh, à Clermont-Ferrand, hein, dans une faculté illustre sur uh -huh. ce plan-là, hein, qui est très connue. Et puis après, un départ au service militaire, à Issoir en particulier, uh -huh. pas très loin. Et puis de là, euh, parce que la vie militaire me plaît, eh bien, un engagement euh, euh, à l'issue du service militaire, uh -huh. donc un engagement dans la gendarmerie. Uh -huh. Et cette gendarmerie va vous conduire à des fonctions, euh, j'allais dire, un petit peu plus lointaines que la France dans un deuxième temps. Hein. Voilà, tu as fait donc un, un certain nombre de formations en gendarmerie et puis euh, au fur et à mesure, eh l'intégration d'un certain nombre d'unités, uh -huh, uh -huh. bien sûr, dont euh, des déplacements à l'étranger, euh, euh, là aussi dans des contextes divers et variés, hein, euh, soit en Afrique, soit à travers le monde entier, euh, au service des présidents. Uh -huh. Avant d'aller plus loin, colonel, euh, expliquez-nous pourquoi euh, la gendarmerie vous a attiré en particulier. La gendarmerie m'a attiré parce que c'est un corps militaire, uh -huh. déjà. Euh, je vis par euh, le biais de mon père, je vis euh, au sein de l'atmosphère militaire, puisqu'il est professeur euh, à l'école, à l'époque, euh, une école, qui est l'école d'enseignement technique de l'armée de terre uh -huh. à Issoir, qui n'est pas encore devenue comme elle l'est maintenant, euh, un régiment de transmission, uh -huh. hein. uh -huh. Donc je baigne dans ce milieu-là déjà, donc c'est un plus, et puis pour un certain nombre de valeurs que je vais retrouver au sein de la gendarmerie, qui sont des valeurs de disponibilité, de cohésion, de groupe, quelque oui, part, oui. qui sont pour moi importants, déterminants. Alors vous allez vous rapprocher petit à petit de, de, de la région parisienne, et plus particulièrement du Palais de l'Elysée. Alors expliquez-nous comment vous arrivez donc à, à, à ces fonctions, plus précisément au groupe de, sé de sécurité de la présidence de la République, le fameux GSPR qui, qui vient d'être créé, je crois, quand vous arrivez. Oui, il est créé donc, euh, en janvier, le 5 janvier 1983, officiellement. Hein, et je rejoins je rejoins déjà par le biais de, du fait d'être gendarme, ouais. hein, puisque c'est une unité qui recrute, qui, qui se crée et qui recrute euh, un certain nombre de gendarmes, dont des officiers. Je suis à l'époque lieutenant, j'en gendarmerie, jeune lieutenant. Et euh, par un beau jour, je suis appelé, donc... Euh, euh, par le commandement qui est en train de se constituer hein, de uh -huh. deux de, de officiers euh, pour euh, être euh, vu, sélectionné et puis euh, si ça va, si ça allait et bien choisi, et je le suis euh, uh -huh. par chance pour un certain nombre de raisons euh, donc j'intègre cette unité qui se crée, je le répète euh, en 1983 uh -huh. Quels sont les objectifs de, de, de ce GSPR et Très exactement, quelles sont ses missions Alors, La mission elle est simple, la mission c'est d'assurer la sécurité euh, rapprochée et d'une façon générale aussi, au profit du président et de ses proches, en tout mmh. lieu, que ce soit en France ou à l'étranger. Mmh. Et aussi, dans toutes les circonstances, officielles et privées Voilà, exactement. Vous couvrez à la fois la vie professionnelle du président, mais euh, sa vie privée, vous êtes constamment avec lui. Euh, combien de, de, de personnes dans ce service, parce que vous parliez de deux officiers, mais, mais ce groupe va, va augmenter progressivement C'est un groupe qui euh, démarre, en quelque sorte, à avec 25-30 personnes, et puis qui va atteindre, euh, dans les années 94, 95, 94, mm -hmm, hein, mm -hmm. plus de 100 personnes. Ouais, voilà. Bien. Pour un certain nombre de raisons, parce que je les évoquais, c'est euh, des missions qui sont multiples, euh, et qui ne concernent pas uniquement euh, le président... Et ses proches, sa ah, famille, ah, ah, ah. mais aussi, comme chacun sait, euh, sa famille euh, double, celle de Mazarine et puis danne ah, D'accord, une, une famille qu'on qu a bien connue hein, dans la région, effectivement, avec les déplacements du président dans, dans la région de, de Moulins. Alors, ce GSPR, vous l'avez donc connu à ses débuts, sous la présidence de François Mitterrand. François Mitterrand, avec sa vie particulière, effectivement, hein, de, vous parliez de la vie privée, notamment de, de, de ce président. Comment Peut-on protéger un président, j'allais dire, avec cette part d'ombre, en fait, de, de sa vie Vous étiez à la fois en, en relation avec le, le monde public et en même temps le monde privé. J'imagine que d'être aux côtés de François Mitterrand, la protection devait être assez, peut-être, compliquée pour le GSPR, non Le travail est compliqué, mais je dirais qu'il y a deux raisons pour, pour lesquelles on, on, réussit, on réussit cette mission auprès du président Mitterrand. La première raison, c'est les qualités qu'on développe. Ouais les qualités euh, qui sont euh, proprement à la fois militaires oh. et puis euh, techniques, spécifiques au métier. Et, et puis il y a une deuxième région qui est fondamentale, c'est la confiance que oh. va nous accorder le président Mitterrand dès le début. Oh. Il a bien compris qu'il lui fallait un corps qui soit à la fois militaire, oh. rigoureux et puis muet quelque oh. part, oh. et qui puisse assurer à la fois ce travail de sécurité au plus près, mais aussi ce travail de discrétion. Oh. — il — J'allais dire des relations de proximité, hein. pratiquement. Vous faites partie quasiment de cet entourage au quotidien, quoi. — Et il y a à la fois la conférence et puis quelque part de l'affection réciproque ouais. qui se noue au fur et à mesure, que le temps passe, euh, qui fait que euh, tout le personnel dans son ensemble, dans sa totalité, est finalement dévoué corps et âme, comme ouais. on dirait aujourd'hui, ouais. euh, donc au président. Et c'est ce qui doit perdurer, euh, à mon sens... Euh, en ce qui concerne, bien sûr, ça a été le cas au profit du président Mitterrand, mais ça doit l'être pour tous les présidents. Il y a ce dévouement, cette disponibilité qui doit être sans faille et qui ne doit pas être calculée. Uh -huh, J'imagine. Y a-t-il eu des moments où, où vraiment le stress était véritablement euh, très important, où vous êtes dit euh, on ne va pas réussir euh, véritablement à le protéger Est-ce qu'il y a eu des moments extrêmement délicats sans dévoiler, bien entendu, des, des secrets d'État oui il y a des moments il y a notamment je pense un certain nombre de missions qui se déroulent à l'étranger uh -huh. euh, ou notamment en Afrique uh -huh. où euh, on nous exige, il est exigé de, de préparer le voyage dans sa totalité et puis, et puis avec des phénomènes des caractéristiques très propres qui sont des caractéristiques de foule uh -huh. et puis aussi d'insécurité et puis ouais. de risques qui, qui sont présents et qui font qu'il faut être à la fois précis, détaillé et, et très proche et, et très, très méticuleux, très exigeant sur les conditions de sécurité. Uh -huh. Colonel Denis Roux, vous avez ensuite donc connu un deuxième président, hein, Jacques Chirac, hein. une autre personnalité, peut-être d'autres contextes. La transition, elle se fait comment entre les deux présidents La transition, elle se fait, elle doit nécessairement se faire. Euh, avec, euh, je dirais, un échange mutuel. Par un échange mutuel entre le président et puis son équipe de sécurité, son groupe de sécurité, là aussi, de nouveau, la confiance intervient beaucoup. La confiance, la transparence et l'échange, euh, c'est ce qu'il faut réussir, a, a, avec la nécessité inévitable de s'adapter au président. On ne peut pas plaquer une sécurité telle qu'elle a été pratiquée euh, par exemple, avec le président Mitterrand, sur mmh. la sécurité du président Chirac, qui a ses personnalités, mmh. euh, qui a ses impératifs, qui a ses souhaits particuliers, qui a sa propre famille aussi, qui est, ouais. qui est particulière. Mmh. Mmh. Euh, ce qui fait que tout ça, ça demande beaucoup d'adaptation, euh, beaucoup de compréhension mutuelle mmh. et bah, beaucoup de patience. Bah — Oui, ça, j'imagine. Là aussi, il y a eu des moments de tension, parfois, peut-être, avec le, le, le président Chirac. — Il y a eu beaucoup de, de moments de tension, notamment au début, euh, sur les deux-trois premières années pour plusieurs raisons, parce qu'il euh, il y a eu de la part de, je dirais, de, sa, de sa politique de communication euh, la volonté de le rendre euh, très proche, de le rendre, comme ça avait été repris par un certain nombre de journaux euh, présidents citoyens, mm -hmm. au plus près de la population, euh, des bains mm -hmm. de foule, de s'affranchir aussi le désir de s'affranchir d'un un certain nombre de conditions de sécurité élémentaires, mm -hmm. ce qui nous a posé des problèmes. Et puis voilà. Donc euh, avec une particularité, je le répète, une personnalité euh, qui ne supportait pas, pour des raisons euh, à la fois claires et, et, et plus ou moins obscures, euh, la présence de sécurité au plus près. Et il a fallu faire avec. J'imagine. Quelle est votre analyse de, de l'évolution de ce GSPR On a beaucoup entendu parler hein, sur les présidences qui, qui, qui vont suivre, que ce soit sous Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron également, avec cette affaire Benalla. Selon vous, elle évolue J'allais dire positivement, euh, ou, ou y a-t-il des choses qui ont un petit peu déraillé à un moment dans la gestion de ce GSPR On pense, Je pense en particulier à l'affaire Benalla. Il a... On le sait qu'il y a un certain nombre de choses qui ont déraillé, notamment, euh, comme vous l'évoquez avec euh, Monsieur Benalla, ouais. euh, qui, euh, qui re a représenté qui représentait en 1998 encore un cas extrême, j'allais dire, de, de dérapage, de dysfonctionnement de la sécurité au plus près, les choses, à mon avis, s'arrangent. Elles s'arrangent dans la mesure où le président Macron a décidé euh, de créer une direction de la sécurité de la présidente de la République qui doit normalement mettre un certain nombre de, de choses au point, cadrer et puis, euh, et puis apporter beaucoup plus de cohésion et de coordination euh, à une sécurité qui ne souffre pas à peu près, qui ne souffre pas l'amateurisme. — Tout simplement. Vous avez décidé donc d'expliquer votre parcours. Hein, ces 15 ans à proximité des, des, des présidents de la République, que ce soit le président François Mitterrand ou, ou Jacques Chirac. Pourquoi vous avez décidé maintenant d'écrire ce livre ?— J'ai décidé de le faire par, euh, pour deux raisons. Euh, première raison, c'est une affaire personnelle. Je pense que quand on a vécu ce que mmh. l'on a vécu pendant 15 ans, euh, il y a un, éventail, besoin, si il y a un, un besoin de témoigner. Il y a un besoin de dire personnellement ce que l'on a vécu, euh, les le parcours que l'on a suivi. Euh, On ne peut, quel... peut pas tout dire non plus. j'imagine. On ne peut pas tout dire. Bien non. sûr, je ne dévoile pas de secret d'État. Mais je, je raconte un certain nombre de choses de l'intérieur qui, à mon avis, intéresse le public. C'est la deuxième raison. Il faut que le public sache les difficultés que l'on rencontre euh, et puis euh, les difficultés à assurer la sécurité de différents présidents euh, avec cette nécessité de s'adapter, euh, avec la nécessité, l'obligation d'avoir à disposition du personnel... Et oui. euh, extrêmement formés, sélectionnés, euh, techniquement au point, euh, prêts à affronter le pire et non mmh. pas le meilleur. Vrai. Mmh. Euh, donc c'est pour ces raisons-là. Il faut témoigner, il faut dire aussi au public ce qui s'est passé et ce qui se passe, et puis apporter une note d'espoir, ce que j'évoque donc euh, à la fin du livre. Mmh. Est-ce qu'on arrive à se détacher complètement après 15 ans d'hyperactivité comme ça auprès de nos chefs d'État Est-ce qu'on arrive à, à, passer, à tourner la page Pas complètement. Mmh. Je crois qu'il est difficile de la, de la tourner, pour la bonne raison que je suis toujours en contact avec des anciens, que les anciens ont besoin, mais aussi les nouveaux, les jeunes, uh -huh. qui sont en poste ont besoin d'avoir le retour aussi de ce qui s'est passé. On ne construit pas une histoire présente sans avoir une idée très forte du passé, sans avoir des références dans le passé. Il faut savoir d'où on vient pour aller euh, vers l'avant, me semble-t-il. C'est pour ces raisons-là qu'on euh, ne peut pas... Euh, Comment dire, coupé euh, par rapport à ce que l'on a fait. Merci, colonel Denis Roux, pour cet échange autour de votre livre, hein, Protéger le président aux éditions L'Archipel. Ça vient de sortir, hein, L'Elysée, 15 ans d'histoire secrète. C'est le thème de, de cet ouvrage. Merci à vous. Je Alors, vous remercie voir. beaucoup. À bientôt.